Un chien qui aboie, un pigeon qui roucoule, un craquement dans le bois ou la pluie qui s'écoule. Ronronnement frigorifique. Dans le fond, un compresseur. Vibrations harmoniques d'un vieil aspirateur. Les villes sont remplies de sons. Confondues entre mille, c'est la musique des villes. C'est un moteur qui vomit, il y a un truc qui casse Cette musique me plaît Dans la rue en cul sac derrière la bibliothèque Je connais le son sec de tes talents qui claquent Le grésillement d'un néon, le frottement du nylon Ma main sous tes collants, une ambiance de romance J'écoute les conciliabules, puis une conversation entre deux klaxons. Et puis je me rapproche et j'entends cette vieille pique qui reproche à un mioche de faire du skate sous la pluie. En alerte, je paye, je guette, je tends l'oreille, j'écoute ce qui... Son confondu entre mille C'est la musique des villes Symphonie de bruit Là où je vis À l'écoute aux aguets Cette musique me plaît C'est la musique.